Salut à tous, salut à toutes. Oui, bah euh, on est toujours dans la merde, dans la merde encore plus que prévu, et surtout on risque d'ici la fin du mois de ne plus avoir notre chère nation comme petite maison. Parce que figurez-vous que euh, certains groupuscules très obscurs préparent pour la fin du mois d'août l'investissement, non pas l'investissement, mais le fait de pénétrer dans l'Elysée. Et cela euh, nous projetterait tout de suite sous une loi martiale qui ferait que, fondamentalement, on serait euh, dans la merde la plus absolue. Alors, vous savez euh, qu'on a travaillé très fort de façon à réveiller les populations et les masses, mais là, on a vraiment beaucoup de monde dehors et euh, les gens ne sont pas spécialement très très réveillés et ils pensent réellement pouvoir aller investir l'Elysée. Et bien sûr, ils y ont associé euh, des petits militaires et des petits policiers qui vont porter le chapeau et bien sûr votre cher petit affilié qui portera aussi le chapeau puisque je suis table 700 et qu'il prévoit bien sûr de nous faire porter le chapeau dans le cadre effectivement d'être à la fois les ennemis du peuple mais aussi les ennemis de l'État puisque effectivement on va nous faire porter le chapeau dans le fait d'investir l'Elysée. Alors euh, vous voyez bien qu'on est un peu plus dans la merde que prévu, euh, on n'avait pas prévu bien sûr, c'est normal hein, parce que ça, ça ça, joue à très haut niveau. Hein. On joue à très très haut niveau, donc ne manquez pas de partager ce live parce que c'est certainement l'un des plus importants. Euh, déjà rien que pour garder notre nation et surtout pas euh, essayer de rentrer dans l'Elysée ou de le laisser faire, il faut absolument que cela ne soit pas fait et que cela ne soit pas rendu possible. Effectivement, sortir euh, fin août, puisque c'est là maintenant qu'il euh, qu prépare euh, ce, petit, ce, petit, euh, ce petit stratagème où... Les populations seraient largement en masse sur les rues de Paris, donc ces rassemblements sur Paris, tous sur Paris, et le fait de vouloir faire rentrer des groupuscules armés, un petit peu comme ça s'est passé euh, aux États-Unis au Capitole, mais là, ce serait à l'Elysée et ça, cela nous ferait briser trois accords internationaux, qui sont les, les accords Baido Café, voilà, et euh, les accords de l'Atlantique Nord, que vous connaissez sous euh, peut être le nom de NATO donc euh, qui, qui permettrait effectivement au nom de la démocratie de nous installer une dictature largement durable, et ça sur la France et derrière, pour pouvoir à, à prendre le contrôle de toute l'Europe. Alors oui, il faut partager ce live parce que c'est un cri d'alarme, c'est une alerte euh, bah, du plus haut niveau, parce que sinon ça ne laisse plus que quelques jours à nous Français libres d'exister. Donc oui, c'est très très grave, c'est très très grave parce que, euh, bah, les moutons ne sont pas au courant de ces, de ces accords et ne contraignent pas fondamentalement le fait euh, d'attenter au jour de ce qui nous reste de euh, pseudo-démocratie. Alors oui, c'est la merde, vous le savez, je le sais aussi, mais fondamentalement euh, inviter euh, des troupes étrangères sur notre territoire pour contrôler la totalité, la quasi-totalité de notre de nos populations et euh, euh, et en plus voir ça de, derrière les barreaux, surtout pour au moins une vingtaine d'années pour euh, tentative de coup d'État. Forcément, je vais pas très bien je vais pas apprécier ça du tout du tout du tout alors oui on se retrouve avec on a été largement infiltré apparemment et pas et pas qu'un peu d'où le fait que j'ai dû disparaître un petit peu pour pouvoir y mettre un peu plus clair et ça c'est du plus haut niveau de l'état qui a supplanté fut supplanter effectivement certains de nos membres et euh, largement on est donc largement bien infiltré bon c'est une une bonne guerre vous dirait de bonne guerre, c'est normal, mais effectivement, les populations qui se qui se ruent dehors pour réclamer leur liberté, elles devraient déjà connaître ce le secret de la représentativité, c'est-à-dire le fait que des individus puissent euh, les contrôler, c'est-à-dire j'existe, je suis un point de repère représenté et grosso modo comme je suis un tocard patenté, et eh ben du coup, j'ai pas j'ai pas d'autre idée que de filer ma représentativité. Du coup, quand tu es un connard, c'est vrai qu'il il peut t'arriver que des conneries. Donc oui, on n'est pas tous à ce niveau-là, il y en a qui se sont réveillés. Alors, le réveil, c'est il il, il est, euh, ben, est, est long hein, c'est long à venir, hein. les gens ne comprennent pas tout, mais fondamentalement, nous devons nous opposer au fait qu'il soit rendu possible le fait que des individus pénètrent dans l'Élysée. Donc, il faut absolument garantir la sécurité de l'Élysée. Il faut donc propager ce message comme étant comme poudre de canon, parce que fondamentalement, sinon, on va l'avoir dans l'os, et effectivement, bah, je l'aurai dans l'os souci et fondamentalement, le secret de la représentativité avec, puisqu'on va porter le chapeau. Vous savez, ils sont très doués pour faire disparaître toute chose, et surtout, bah, trouver des bouquets émissaires. Alors oui, c'est la merde, c'est la merde, parce que vous vous rendez bien compte que euh, on a des étudiés qui euh, se laissent berner avec le fait qu'il soit possible d'aller déloger Macron. Non, ça n'est pas possible, ils ont déjà tout prévu. Vous avez les accords de NATO NATO qu'on appelle euh, le, le traité de l'Atlantique Nord, voilà, qui permet en cas effectivement de risque majeur sur une démocratie, de faire intervenir les troupes de l'OTAN. Et donc vous voyez bien que ces exercices que faisaient les troupes de l'OTAN, c'était pas effectivement pour envahir le Sahel, puisque dans le Sahel, il n'y a que du désert et que il n'y a rien à gratter, et que euh, fondamentalement, comme on a déjà largement corrompu les chefs d'État de ces endroits-là. Le pétrole et les diamants, on les a déjà gratos. Donc, oui, on, peut, on fait même travailler les gosses. Hein. Ouais, ouais. Donc, oui, non, c'est bien pour envahir la France et bien nous dépouiller de notre petit territoire, bah, C'est ce petit hexagone qui est le nôtre. Hein. Et il va falloir euh, bah, se réveiller un peu plus. Alors, comment ils font ces gens-là pour nous niquer Eh bah, bien, on va le comprendre encore plus simplement parce qu'il va falloir que ça finisse par rentrer chez monsieur, madame, tout le monde. C'est bien que tu es là encore en courant après ton virus ou après machin chose, mais ce n'est pas comme ça qu'il nous baisse. Il nous baisse tout simplement parce que, effectivement, on vit dans un univers en trois dimensions avec le haut, le bas. Voilà. Voilà. Tu existes là. Voilà. Tu un putain de point de repère. Tu existe dans un repère dimensionnel, Voilà, autour de toi. Voilà. Et un point de repère représenté, figure-toi, bah, c'est quelqu'un qui est représenté. Et bien, bah, comme il est représenté, et bah, il est gentil. Le monsieur, on le fout dans une pyramide, on lui dit gentiment, est-ce que mon coco, tu vas me donner ta représentativité Comme ça, je t'ai contrôlé. C'est couillon comme des, c'est con, con comme dimanche. Voilà, et donc un point de repère représenté, euh, depuis la nuit des temps, on dit que c'est une image. C'est une image par définition. Donc on définit une image, représenter cette image. Elle est le rapport d'unité. Bah, c'est ce, le fameux secret de Dieu. Dieu, c'est le secret de l'unicité. Et c'est pour ça qu'on l'a dans le cul, parce que tout le monde croit en Dieu, mais personne ne sait ce que c'est. Et donc du coup, comme personne ne sait ce que c'est, eh ben tout le monde il a vraiment dans le cul. Et donc grosso modo, comme personne n'est d'accord, on va finir par se faire euh, niquer notre euh, notre nation parce qu'on est les rois des comptes. C'est vrai que les Français on est des comptes, mais à ce point-là, euh, à ce point-là où effectivement tout le monde il réclame de retourner dans une pyramide où on n'arrête pas de se faire enculer, ça commence à faire. Donc ouais, je ne suis pas très tendre avec les mots ce soir parce que euh, ouais, bah ouais, euh, tentative de coup d'État, ça prend combien Ouais, 25 piges facile. Bah, si. ouais, bah, je crois déjà qu'année, il ne me restera pas grand-chose à vivre Donc, ouais, tu vois bien qu'on est, est au fond de la bataille, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais comme tu es gentil, tu es un point de repère représenté, bah, forcément, le re point de repère représenté, son représentant, bah, c'est le représenté, c'est-à-dire toi. Mais maintenant, si tu files ta représentativité à quelqu'un qui va te contrôler, bah, comme il contrôle tout le monde, il va dire, bah, je vais prendre celui-là, et puis, je vais l'habiller en bleu ou j'en sais pas en jaune et il va pouvoir contrôler les autres. Ben, voilà le monde dans lequel on vit depuis euh, Perpète les oies depuis des millénaires. C'est à ça que ça sert, un compas et une équerre. Donc, un compas, si tu n'as pas compris, et une équerre, ça sert à faire de la géométrie. Et dans un repère géométrique, un point de repère représenté, c'est-à-dire toi, eh bien… Euh, bah, euh, comme ça ne sait pas ce que c'est, ben, ben, va gentiment donner sa représentativité à ses représentants qui vont le représenter, puisque forcément, lui, il sait pas quoi faire avec. Voilà comment euh, ben, on contrôle 7,5 milliards et demi d'individus et comment, grosso modo, on l'a tous dans le cul. Alors, il y a un moment donné, euh, c'est sympa, je peux faire des lives comme ça, mais euh, quand j'apprends que fondamentalement, on veut réunir d'ici fin août des individus qui vont pouvoir rentrer dans l'Elysée armés en uniforme, euh, ouais, comme ça, voilà, avec euh, avec leurs armes, on va se retrouver donc avec l'OTAN chez nous, et donc on va pouvoir dire adieu à notre jolie euh, République ou euh, la France ou euh, tout ce qu'on a avec. Donc oui, fondamentalement, on est dans la merde la plus absolue, et il va pas falloir re -re rendre ça possible. Il va falloir qu'on se bouge le cul, euh, non pas pour virus pas virus parce que ça c'est encore autre chose, voilà, mais déjà pour ça ça n'est pas lieu. Voilà. et donc fondamentalement il va falloir reprendre le, le contrôle de la situation et ça risque d'être assez problématique alors oui c'est un pseudo coup d'état qui aurait lieu en France et où effectivement le pouvoir suprême serait mis en danger grosso modo je pense que dès la matinée où ça arriverait bah, il serait venu me chercher à la maison moi et, et, et mes petits camarades de TAP 700 et, euh, et, et puis le reste on va porter le chapeau Grosso modo, bah pour le reste de la France, il ne leur restera quoi Que des mouchoirs pour pleurer, parce que fondamentalement, comme personne ne connaît Dieu, ouais ouais Dieu, voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'était pas Dieu, et lui non plus, c'était pas Dieu, mais ça se dit Dieu, puisque forcément, c'est la définition d'une image euh, d'un État unifié, donc un rapport d'unité ou une globale organisation définie en anglais, God. Oui, ouais, ouais, mais tu peux te le mettre ailleurs si tu veux. C'est tout ce qui va nous rester. Alors, il ne va nous rester que les yeux pour pleurer parce que donc, ce coup d'État qu'ils veulent prévoir d'ici à fin, euh, fin août, on va l'avoir dans le baba et grosso modo, on n'aura plus rien à revendiquer puisqu'on aura l'OTAN sur notre territoire et qu'on sera bel et bien emmerdé. Donc, j'aurais beau euh, essayer de t'expliquer le secret des maîtres bâtisseurs, le secret de la pyramide, bah, c'est mort puisque fondamentalement, ils seront arrivés au bout. Alors, c'est peut-être la plus grande épreuve qu'on a à à faire reculer déjà, avant de comprendre qu'on existe dans un repère tridimensionnel, que seul ton esprit peut voir, donc ça fait quatre dimensions, puisque si t'es pas con, tu vis dans un monde en trois dimensions, pour le crayon c'est trois dimensions, c'est normal, c'est un objet, voilà. Un objet ne peut pas exercer sa représentativité, c'est normal, c'est un objet, mais toi quand tu files ta représentativité à un représentant, en l'occurrence moi-même, là, là ce sont des objets, ils peuvent pas se représenter, et donc le représentant légal c'est moi, voilà comment on se fait enculer, par des compas et des équerres, dans l'art, effectivement, géomatrial, c'est comme ça que ça s'appelle, à la cabaliste, voilà de niquer tout le monde. Donc, on est consciemment dans la merde. Donc, cette grande unicité, il va falloir la faire, bien sûr, c'est une grande unicité où on va falloir qu'on soit tous debout, mais surtout, qu'on ne touche pas à l'appareillage d'État, parce que sinon, on est dans la merde. On est dans la merde et on n'aura on, on aura même pas la France à pleurer, on l'aura dans le cul du début jusqu'à la fin. Donc, ouais, pas c'est pas drôle du tout parce que bon euh, c'est sympa, Macron démission, on vient de chercher chez toi. Non, non, on va pas chercher Macron, on va pas le chercher du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On va expliquer aux gens comment ils se font niquer, bah, pourquoi on est des objets, parce qu'on a donné notre représentativité. Bah, à des gens qui connaissent le secret de la représentativité, puisque c'est la notion de point de repère. as un point de repère représenté, mais comme tu es représenté, mais que tu ne saurais pas le faire toi-même, tu le donnes à un représentant. C'est pour ça que ce représentant, il te représente. Mais eux, ils sont au courant. Ils sont au courant depuis Perpète-les-Oies. Voilà le secret des maîtres bâtisseurs. Voilà comment on s'est niquer depuis Perpète-les-Oies. La révolution française, mai 68, ce que tu veux, j'en passe et le tralala. Mais maintenant, on est dans le vif du sujet. Parce que si à la fin du mois, il y a des gens qui arrivent à rentrer à l'Ulysée avec des armes et qu'on brise les accords de NATO, NATO, c'est donc le traité de l'Atlantique Nord, et la Convention de Londres et la, la, les accords maïdo Capré qui font de l'ONU ce qu'est l'ONU, eh ben, euh, on est dans la merde euh, fondamentale. Quand tu vois les troupes qui s'entraînent dans le Nord, ils ne s'entraînaient pas dans le Nord pour aller envahir l'Afrique. Non, non, non, non. Surtout pas l'Asie, parce que les Finnois vont leur mettre une branlée. Pas. Surtout pas chez les, chez, chez les Russes, parce que les Russes, ils ont des ouais, de Le temps que les mecs, ils arrivent, il ne reste plus rien. Non, non, c'est bien pour envahir la France. Et, et leur plan, il est en train de se passer crème. Ça se passe crème. Donc, oui, partager, c'est hyper important parce que il ne faut pas, et il ne faut absolument pas que fin ans, que fin août, voilà, ce qui est là, les gens qui sont dans la rue, ils soient permis à des individus, que ce soit les forces de sécurité ou des militaires, d'intervenir dans des bâtiments publics. Personne ne rentre dans les bâtiments publics. Les populations peuvent rester dans les rues. Si elles veulent, elles apprennent la représentativité, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, personne ne touche au gouvernement parce que sinon, on est dans la merde la plus absolue, soit on se réveille et on est bien réveillé, on est capable de renoncer à ce système de du cannibalisme sociétal, c'est-à-dire d'exister dans une société de consommation, parce que grosso modo, il nous écrase, parce qu'on persiste à exister dans une société où on, on pratique le cannibalisme sociétal. Quand est-ce qu'on se réveille Quand est-ce qu'on se réveille Parce qu'on va en finir par en crever. On, on, on, ils vont nous faire crever. À la fin du mois, ils vont nous régler notre compte. Il, il leur suffit de quoi Un petit commando qui rentre dans l'Élysée et on aura les gens, on aura l'ONU, on aura l'ONU qui va qui va débarquer chez nous. Là, ils sont en train de sortir les gens en disant on va y aller, on va y aller chercher Macron. Ils sont, ils sont en train d'énerver les gens pour aller aller pour pénétrer dans l'Elysée. Si on fait une atteinte à la démocratie, les traités de NATO et le, le, la convention de Londres et les accords de café qu'après on est mort, on est mort. Il y a, y, a, y, a, y a donc pas, y a, y a, on n'aura on même pas discuté de la France, on n'aura pas discuté de virus, pas virus, ou vaccin, pas vaccin. On aura des soldats de l'OTAN, le mec il parlera suédois, il te dira ah, c'est tout droit, tu as ton QR code et puis tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que c'est fin de combat pour tout le monde, on est hors circuit. Le, la, la, une des premières règles du combattant, c'est de ne pas être meilleur de combat. Il, il, faut, il faut le réaliser. Maintenant, si on a des ennemis dans nos rangs, il va falloir les identifier, il va falloir régler ça au clair. Voilà, j'ai des problèmes avec avec des gens chez Tap 700. On va les régler et on va les régler ce week-end. Maintenant, on va régler ça, mais en aucun, à aucun moment, nous ne sommes positivement capables de vouloir que des troupes extérieures à la France puissent intervenir et donc même pas les soldats français, puisque c'est une violation des accords de NATO, c'est une violation donc des, des traités de l'Atlantique Nord, et c'est une violation de, de, de, de, de, de, de, de la Convention de Londres et des accords baïdo capré C'est pour ça que, que la France était immatriculée, parce que c'est l'ONU. C'est l'ONU. Ça, c'est les accords baïdo capré Et la moitié de ces accords sont, sont des documents top secrets. Ils prévoient d'investir l'Elysée. Et s'ils investissent l'Elysée, on est dans la merde la plus noire. Donc, il est hors de question. On ne lâche rien, d'accord Mais personne ne touche aux appareillages d'État. Ou on comprend à quoi ça sert un compas et une équerre. Vous êtes un point de repré repère représenté. Vous ne pouvez pas être représentant puisque vous l'avez donné à quelqu'un. Vous êtes donc un objet. Vous avez le discours de Attali avec son, père, son pote Alexandre Moncu, là. Ah là, Doctissime vous êtes des objets, une table, une chaise, vous laissez rester des objets éternellement vous allez filer vos gosses parce que vous voulez continuer à donner à des représentants le, beau, le pouvoir suprême que, que l'univers vous confère. Vous êtes dans cet univers un point de repère représenté, soit la définition imagée d'un état unifié, Dieu. Voilà. Dieu, c'est la valeur de loi, c'est la valeur d'égal. Égal dit légal. C'est la base légale des égaux. Les égaux, on, on a des égaux et comme on refuse de l'accepter ou de l'encaisser nous-mêmes, eh ben, ils vont nous, ils vont nous sucer. Et tant que les moutons, ils seront endormis, eh ben, on est dans la merde la plus noire. Mais maintenant, si vous êtes un minimum réveillé, vous comprenez comment on va avancer. Eh ben, bien sûr qu'il faut cette union sacrée. Il faut cette union sacrée sur le terrain. Il faut cette union sacrée, mais avec un dialogue qui soit logique. Logique. Où on comprend ce qu'ils sont en train de nous faire, où on va, on va tous passer à la casserole. Il restera rien. On, on, la France, ce sera même pas la peine. C est, c est, on n'a même pas un mois. On n'a même pas un mois pour désamorcer ça. On n'a pas un mois. Fin du mois, on n'aura plus de nation, on sera mort. Personne n'a le droit de rentrer à l'Élysée, personne. Même que tu détestes Macron, même que tu détestes le gouvernement, tu ne peux pas livrer ta nation à, à, à, à, à, à, à, à, à tes ennemis quand même. On n'aurait plus de capacité d'agir. On n'aurait plus la capacité de pouvoir réveiller les autres. On, on, on, on serait on serait foutus. Il faut faire un effort. Vous n'êtes pas des objets. Vous êtes vous-même les représentants de vous-même. Vous ne vous pouvez pas donner votre représentativité. Ce stylo-là, ces crayons-là, n'ont pas de représentativité. Ils ne peuvent pas être eux-mêmes leurs représentants. C'est pour ça que c'est moi qui les représente. Mais si ça n'est pas compris dans l'esprit de chacun des, des, des concitoyens de nos frères, les fils et les filles de la nation, on les cuit. Eux, ils le savent parce que dans un repère de données, un point de repère, c'est un point de repère représenté. C'est ce que vous êtes dans l'espace, dans l'environnement. Les Égyptiens le savaient. Le diamètre, le diamètre par le rayon, a un rapport de constance qui est de 3,14, ils le savaient. Ça gère les mathématiques, mais ça fait de nous des êtres égaux. Ils savent, ils ont un savoir et une logique qu'on possède aussi, mais auquel, par loisiveté, ils nous ont endormis, nous ne devons rien lâcher et nous ne devons pas accepter que quelqu'un puisse pénétrer dans l'Élysée, que quelqu'un puisse menacer la République, ou moins ce qu'il en reste. Nous ne devons pas l'accepter, nous ne devons pas le permettre. Nous devons dénoncer ceux qui, ceux, ceux, ceux, ceux qui prétendent à le faire. Ils sont des ennemis de la nation déclarée. Ils sont des ennemis des fils et des filles de notre nation. Nous n'allons pas l'accepter. Nous ne devons rien lâcher. Nous devons agir avec intelligence, bienveillance, bien sûr dans la paix, mais savoir à quoi ça sert un compas une équerre. C'est là, vous avez été mesuré, nous sommes mesurés. Tout est dans les livres. Au début, était le verbe, ben, je viens de verbaliser quelque chose, hop, c'est verbalisé, c'est verbalisé dans un repère dimensionnel, c'est un point de repère représenté. S'il si ne peut pas se représenter, eh ben il a forcément un représentant. C'est moi le représentant de ce crayon, c'est moi qui décide de qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Les individus de notre société ont été réduits à l'état d'objet. Il y a un moment donné, vous devez le comprendre. C'est ça le secret de Dieu. Depuis longtemps, depuis des millénaires, on est des êtres égaux. Chacun exerce sa représentativité, chacun est représentant de lui-même. À partir du moment où il ne nuit à personne. Quand on aura compris ça, on va pouvoir avancer tous ensemble, dans la transparence la plus, la plus absolue. Dans la transparence la plus absolue, personne n'est là pour écrire la République sur un tel ou un tel parce que sinon on se retrouve avec une pyramide. On ne peut pas le laisser faire. On a trois semaines, je ne sais pas combien de temps on a. Ils disent pour le 28, mais pour le 28, c'est mort. Peut-être qu'ils vont l'avancer, je ne sais pas. Mais si on ne pas les, ce qu'ils qu veulent nous faire, on l'a dans l'os. Pendant qu'on est en train de se prendre la tête pour un vaccin, par vaccin, ils vont pénétrer dans l'Elysée. Ils vont, me, ils vont dire qu'on a menacé la République et grosso modo, on aura brisé les accords de NATO, Atlantique Nord, la Convention de Londres et les accords Baïdou-Capré. Nous ne pouvons pas laisser faire. Nous ne pouvons pas. Nous aurions perdu notre nation et nous aurions perdu tout contrôle sur notre nation et derrière, nous aurons enterré toute l'Europe en terre. Les deux, populations, les, plus peu, les, les, les deux peuples les plus peuplés de, de l'Europe, c'est la France et l'Allemagne. L'Allemagne est déjà à la merci des Américains. Nous ne sommes pas à la merci et nous sommes le seul le, le seul foyer de résistance. Maintenant, si nous n'utilisons pas notre tête, nous sommes morts. Si on n'est pas capable de comprendre pourquoi on est des objets, parce que les représentants l'exercent à notre place, on est mort. Attali, Attali et son pote, ils en parlent tranquille, tranquille. Le mieux, c'est de faire des hommes des objets. Ils le font déjà, puisque ces objets-là ne peuvent pas se représenter. Ils ne peuvent pas être représentants d'eux-mêmes. C'est donc les représentants qui les manipulent. Forcément. Tu penses que tu payes les, les, les, les tu payes les, les, les, tes élus, tu les payes pas. Ils appartiennent à un club, à un club très privé où ils te donnent le, la, la, la, la, comme si tu avais le choix. Tu n'as pas le choix de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a le club. Eux ils connaissent le secret. Ils le savent, le secret. Tu te dis comment qu'ils font? Mais c'est normal, tu es un objet. On est des objets. Et là, ils font en sorte que les, les moutons sortent. Et derrière, ils vont envoyer leur petit commando et on leur a dans le cul. Maintenant, je ne sais pas si on est assez nombreux pour pouvoir stopper ça. Je ne sais pas si on va être suffisamment nombreux pour pouvoir arrêter ça. Mais on ne peut pas accepter que les carottes soient déjà cuites. On ne peut pas abandonner notre nation. Si on abandonne notre nation, on a abandonné le monde. Et le nouvel ordre mondial, il est fait. C'est cuit. C'est que ils n'auront plus qu'à mettre, mettre les soldats de l'OTAN chez nous, mettre les soldats français en Italie ou je ne sais pas ailleurs, et du coup, ça y est, c'est réglé. On pourra pas parler avec les soldats américains parce qu'ils parlent américains et qu'ils n'en ont rien à foutre, puis eux, ils obéissent aux ordres. Là, tu ne seras pas en train de discuter avec les forces de l'ordre de chez toi. Tu ne seras pas en train de discuter avec l'armée de chez toi. Tu seras en train de discuter avec personne. C'est que tu dégages, go away. Dans trois semaines à tout casser, on n'a plus de nation. Donc, il va falloir se réveiller. Il va falloir qu'on secoue les, les, les puces de certains qui pensent que effectivement, on peut pénétrer à l'Elysée sans dommage. On aura perdu notre nation. Et ça, il n'en est pas question. On lâchera rien. On va se battre jusqu'au bout. Maintenant, on va faire entendre la voix. Il n'y a pas 36 ans. Il n'y a pas 36 ans où vous avez compris que vous êtes relié à l'état d'objet parce que vous ne vous pouvez pas être représentant de vous-même et qu'il y a un représentant bah, qui connaît le secret de la dimensionnalité. C'est ça que je vous enseigne. Et depuis le début des Gilets jaunes, je suis un Gilet jaune réfléchissant depuis la première heure. Je vous ai toujours dit que cet ennemi il était redoutable. Je vous ai toujours parlé bras avec chacun d'entre vous. Chaque fois que vous avez voulu me contacter, j'ai toujours laissé... Euh, mon Messenger, mon Facebook, ouvert. Je suis toujours prêt à vous faire entendre raison. Mais le secret qu'il y a dans l'univers, qui permet à ces gens-là de nous manipuler de la sorte, et ça, pas depuis hier, depuis plusieurs millénaires, renseignez-vous. S'ils ont vacciné les gens, c'est pas pour rien. Ils ont des tatouages, ces gens-là. Il y a peut-être une partie qui va tomber malade, une partie qui va mourir. La partie qui va survivre a des tatouages. Ils ont renoncé à leurs droits naturels. Ils ont renoncé à leur propriété naturelle. Donc, ils ont renoncé à leur propriétaire naturel. Ils ont la propriété d'autre chose qui n'est pas de l'ordre du naturel. Vous voulez savoir plein de choses qui se cachent sur cette planète Utilisez votre cerveau. C'est des choses qu'on peut partager ensemble. C'est des choses où la logique, elle est là. Elle ne va rien vous cacher. L'univers, il a toujours été tridimensionnel physiquement. Et la notion de point de repère, elle fait loi. La mathématique, c'est le langage du volume. La sphère, elle a sa propre mathématique. Le carré, pareil. La pyramide, pareil. Elles ont, ont leur propre formulation. C'est ça que je vous ai enseigné. C'est ça que j'ai toujours partagé avec vous. Mais toujours pour réaliser le combat du vrai. On est des êtres humains. Des êtres humains, pas des humains. Vous n'avez pas cinq sens, puisque sinon vous ne pourriez pas les énumérer, vous en avez un sixième. C'est votre cerveau. Vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes doués d'esprit. On est une grande nation, on est une grande nation de penseurs, on est des vrais êtres vivants, on aime nos enfants, on aime nos frères et nos fils et les filles et les filles de la nation. On n'est pas là ni pour la gauche, ni même pour à droite. On est là pour réaliser les êtres vivants. C'est un combat où nous avançons tous ensemble et où nous ne lâcherons rien. Mais pas un, un, un combat démago. On ne peut pas utiliser de démagogie. Bien sûr que j'utilise la logique, bien sûr que des fois j'utilise la géométrie, c'est normal, c'est ça l'art qu'il maîtrise. Vous êtes un point de repère représenté, vous n'avez pas la possibilité de vous représenter. Et donc, gentiment, vous dit vous allez donner ce que le, de point donné vous représentez dans l'univers à des gens qui vont être vos représentants, vous ne serez plus que des objets. Attali, son pote Alexandre, ils disent, vous êtes une table, vous êtes l'équivalent d'une table, vous êtes un objet. Et on manipule les gens avec oisiveté, de la fausse information. Les gens n'ont plus appris à réfléchir. Bien sûr qu'on va combattre ensemble, bien sûr qu'on sera debout jusqu'à notre dernier souffle. Ensemble. J'aime ma nation et je suis fier de mon drapeau, je suis fier de tous les drapeaux du monde. Je suis fier de ma culture, je suis fier des cultures du monde, celles qui font valoir le fait qu'on est différent, parce qu'on est différent, on n'est pas semblable. Et forcément on arrive à se découvrir, sinon on n'aurait plus rien à découvrir, tant mieux. Tant mieux, je suis pas là pour juger, il est rose, il est vert, il est vert bonbon, etc. ça, ça n'est pas mon problème, c'est le droit de chacun à disposer de lui-même. Quand tout le monde aura compris que chacun a le droit de disposer de lui-même dans le cadre de pas nuire aux autres, chacun aura compris qu'on peut être chacun son propre représentant, de baptiser ensemble pour fabriquer l'avenir meilleur de demain et surtout de ne pas être démagogue, sinon ils vont continuer à contrôler le monde et autant qu'on arrête de se battre. Ce secret, ils le connaissent depuis perpète les oies. Ils nous ont manipulés depuis suffisamment longtemps. Les actions de terrain, on va pouvoir en faire. Mais là, on doit désamorcer ce qui arrive pour fin, pour fin août, sinon on est mort. On n'aura plus de nation, on n'aura plus rien à défendre. J'appelle tous ceux, tous ceux qui sont les, les alerteurs, les vrais, les vrais défenseurs de la nation à empêcher cela. On doit l'empêcher. On ne doit pas permettre à quelqu'un de pouvoir franchir nos bâtiments publics avec des soldats en armes ou des policiers qui se retourneraient contre l'État ou faire une attente à ce qu'il nous reste de démocratie. On va y passer et on n'aura plus de nation. Vous n'avez pas peur de lire les accords Maïdo-Café, les traités de NATO, Nato, Atlantique Nord, traité de l'Atlantique Nord et la Convention de Londres. Là, Dans ces trois documents, vous découvrirez L'origine de l'ONU et ce qu'il en est, la protection de, de, de, de, de, de, de, de donc de ce pacte de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire euh, comment, effectivement, en cas d'atteinte à la démocratie dans ces endroits-là, les troupes de l'OTAN, et l'OTAN, vous savez ce que c'est, c'est les États-Unis, l'Angleterre, c'est absolument toutes ces troupes-là, qu'ils investissent automatiquement à une nation, en l'occurrence, vous voyez bien le nombre, ça va à millions d'hommes, pour pouvoir contrôler, c'est pas les 200 000 hommes qu'on a qu'on a chez nous. Ça, c'est toute notre armée, 200 000 hommes. Et ça, ça correspond à la logistique, plus les soldats de terrain. Là, on parle des troupes de terrain, capables de contrôler totalement notre territoire. Et on, on ne pourrait pas en sortir. On n'en sortirait pas. On n'aurait pas les moyens. C'est pas tu n'est pas tu passes un, un, un barrage de gendarmes. En plus, c'est des Français qui disent « bah je m'en bats les couilles de ce qu'il dit le gouvernement ». Bien sûr qu'on sait que c'est des frères. Mais faut-il qu'on ait un, un langage qui soit commun Tant que ça se règle entre nous, on, on, ah, il faut pas que ça déborde. On pourra, on, peut pas, on peut pas combattre à l'échelle du monde. On peut contenir ça dans notre nation. Surtout, ne touchez pas à l'État. Surtout, ne touchez pas à ce qu'il nous reste de démocratie. Autant qu'on se réveille et qu'on soit tous d'accord sur savoir comment ils nous entubent avec un campagne unique, on met ça en lumière. On met ça en lumière et on dit comment ils le font. Dans tous les lives, je vous l'explique. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je, je, fais, je fais de mon mieux. Je ne peux pas faire plus. Voilà. Mais j'essaye de rendre service à ma nation comme chaque fils et chaque fille de la nation a devoir de le faire. Voilà. On n'est on est personne. On est personne dans cette nation. On est tous un, unis et indivisibles. Ça, on le sait. On le sait tous. C'est important de le savoir. C'est important qu'on garde foi en notre, en notre nation, j'ai foi en, en chacun d'entre vous, chacun de ceux qui ont toujours été là, voilà, les milliers qui ont toujours été là, partager les lives, à, à, à essayer de faire entendre raison. Mais fondamentalement, ils nous, ils nous endorment avec le virus, pas virus, vaccin, pas vaccin. Ils guident les moutons avec, ils nous, nous poussent les uns contre nous. En attendant, ils savent que vous êtes un point de repère dans cet univers et que eux seuls sont les représentants entre les mains vous êtes un objet. Vous ne pouvez pas être représentant de vous-même, c'est donc le représentant qui exerce pour vous. Vous êtes une table, une chaise, vous êtes rien. Vous êtes un dispositif dans cette grande pyramide et c'est eux qui contrôlent le tout. Alors, on va essayer de, de voir, on va, on va essayer d'avoir d'autres réunions avec d'autres membres et on va, faire, on va faire bloc. On va faire bloc parce qu'il n'est pas question du tout qu'on qu permette à qui que ce soit de donner la vindicte de dire qu'on puisse se rendre à l'Élysée. Hors de question. Hors de question d'être nous-mêmes les premières menaces contre notre nation et la livrer aux mains d'individus bah, qui feraient que nous n'aurions plus d'accès à notre nation. C'est ce qu'ils veulent faire et nous ne les laisserons pas faire. Nous n'allons absolument rien lâcher. Je vous remercie à tous. Relayez le message, relayez l'information, je vous en prie. Je vous en supplie même, je dirais, voilà, parce que euh, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour nos enfants, pour le reste du monde. Montrons que nous savons faire en sorte que nous sommes, nous ayons cette, cette cohésion et que nous utilisons la logique et le raisonnement et l'entendement, les moyens disponibles dans l'art de pas être démagogue. On n'est pas dans ça du tout. Ils sont en train de nous endormir et ils vont guider des moutons, surtout que les gens soient au courant. Nous ne pouvons pas menacer ce qui nous reste de République pour faire intervenir des troupes extérieures à notre nation dans l'art de nous contrôler totalement et définitivement. Cela scellerait totalement tous les combats, de toute nature que ce soit dans notre société, puisque nous n'aurions plus main à, sur notre nation. Je vous dis tous bon courage, nous allons continuer ce combat, nous n'allons rien lâcher et surtout, vous voyez, nous sommes minutieux et euh, nous enquêtons sur euh, qui est à l'origine de ça et nous finirons par, par, par trouver quest euh, qu ce qu'il y a réellement derrière tout ça. On sait que c'est les mêmes, hein, bien sûr. On sait que c'est pour le, le nouvel ordre mondial, bien sûr. Mais ce sont des gens qui, au plus haut niveau de l'État, manipulent euh, l'ensemble de certains, euh, certains acteurs qu'on va appeler acteurs de crise contre leur gré ou bon gré. Vous le savez, vous avez pu en identifier. Nous, nous en avons pris sous notre coupe pour mieux les contrôler. Mais vous voyez que ce n'est pas tout parce que c'est un jeu de malin-malin et qu'ils sont aussi très malins et que nous sommes aussi très mal en point et qu'ils sont à deux doigts, effectivement, de, euh, bah, de nous éclater la cafetière. Donc, euh, il faut dire la vérité. On n'est pas. Euh, donc, c'est un combat difficile et on doit savoir dire, dire bah oui, on a le genou à terre. Et, et en appeler à tout le monde en disant, surtout, raisonner tous autant que nous sommes et surtout faire cette alliance où, nous, tous ensemble, nous allons euh, faire reculer cette échéance, même s'ils mettent la une pression maximum, euh, surtout de nous réveiller. Personne, personne ne doit attenter, effectivement, à l'Elysée ou de rentrer dans, dans, en arme dans des bâtiments publics où, effectivement, nous, Français, de toutes sortes, nous exerçons, en tant que fonctionnaires ou non, ou citoyens à être gardiens de notre propre nation. Nous en encaissons la responsabilité, c'est pour ça que nous sommes déployés sur le terrain pour faire valoir les droits de chacun des citoyens, de chacun des Français, Ou, au final, à un moment donné, lorsque nous serions suffisamment nombreux, nous ne serions plus des objets. Voilà, je vous dis à tous bon courage et nous ne lâcherons rien et nous continuons ce combat. Merci.